Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le Civim, c'est-à-dire le système d'information de la végétation ibérique et macaronésienne. Donc c'est un site qui a été créé à partir des outils euh, Bivegana. Donc euh, dans cette présentation, je parlerai pas des outils Bivegana en eux-mêmes, mais uniquement euh, du résultat qu'ils ont permis de créer, donc euh, le Civim. Si vous voulez euh, parcourir ce site, vous cherchez euh, Civim CIVIM dans Google et euh, c'est le premier résultat de recherche. Donc voilà. Donc on arrive sur cette page d'accueil avec des informations sur le projet, euh, un outil de recherche sur la flore, la végétation et un lien vers le site de Vivegana. Donc nous on va aller sur l'onglet végétation directement. Euh, et donc on peut ici consulter la base de données de végétation du CIVIM avec soit une recherche par syntaxon, soit une recherche par grille UTM, soit des outils de recherche avancée. Donc je vais commencer par vous présenter euh, les outils de recherche par syntaxon. Donc on peut pour l'instant uniquement rechercher des syntaxons du rang d'association. On ne peut, euh, de... peut pas faire de recherche pour l'instant sur les, les syntaxons de rang supérieur. C'est pas encore euh, opérationnel sur ce site. Mais bon, on va se contenter de ça pour l'instant pour la démonstration. Donc, je vais prendre l'exemple de lhyperico androsémie glutinosae. Donc Je clique sur le bouton « Bouscar » qui veut dire « Rechercher ». Et donc là, il me propose une liste des syntaxons euh, qu'il a trouvés, qui correspondent au nom que j'ai entré. Donc euh, il y a le nom de l'association, et puis on a trois noms de sous-association. Euh, je vais commencer par l'association pour l'instant. Et donc il faut à nouveau cliquer sur le bouton recherche, en fait, pour valider le, le nom qu'on a sélectionné. Donc le résultat, euh, c'est cette carte de répartition du syntaxon. Et donc ici on a euh, plusieurs onglets qu'on peut parcourir. Donc un onglet d'écologie. Euh, ah oui alors avec des petits bugs de, de chargement. Des fois il ouvre un nouvel onglet. Et des fois il charge dans un ancien onglet. Enfin c'est des fois un peu bizarre. Euh, mais bon, bref, c'est pas, pas bien grave. On arrive quand même à trouver des informations. Donc dans cet onglet écologie, il nous propose d'abord la classification du syntaxon dans, la, dans le référentiel espagnol et puis des informations en fonction de celles qui sont disponibles dans euh, les relevés stockés dans la base, donc ici par exemple on a « Orientation »,« Pente » et euh, « Altitude », donc des, des statistiques euh, basiques sur euh, les relevés euh, qui sont présents dans, dans la base, donc, enfin sur l'écologie euh, renseignée pour ces relevés. Une liste de synonymes, bon, ici cette association n'a pas de synonyme, elle a que son nom accepté, un onglet bibliographie qui pour moi est le plus intéressant puisqu'il nous, nous donne toutes les publications dans lesquelles on va trouver des relevés pour le syntaxon qu'on recherche donc euh, voilà là par exemple on en a euh, une quinzaine et donc si je clique par exemple sur le premier il nous donne donc pour la publication qu'on a choisie et le syntaxon qu'on a choisi une liste des relevés disponibles dans le, la base de données voilà, il y en a 7 dans le cas de présent, Donc soit on peut cliquer le premier code, là c'est le, le code du relevé. Donc si je clique dessus, il m'ouvre uniquement le relevé en rappelant la publication dans laquelle il est publié, la table dans laquelle il est publié, la liste des, des taxons avec les coefficients d'abondance dominance et puis les informations sur le relevé et tout en bas un bouton qui permet d'exporter euh, le relevé euh, en format XML, sachant que XML est le, le, le type de fichier euh, par défaut de tous les outils euh, de la suite Bivegana. Donc voilà, donc, là, je, je ferme ce, cet onglet. Et donc soit donc là j'avais cliqué sur le code du relevé, on peut aussi cliquer sur le, la, le numéro de la table. Et donc là il va nous charger directement toute la table pour le relevé, euh, enfin pour qui contient les, les relevés dans la publication qu'on a sélectionnée. Euh, voilà un petit peu comment ça se présente de manière similaire à celle de, juste un relevé unique mais avec ben voilà, tous les, tous les autres de la table et puis en bas les informations pour, pour ces, ces relevés, le lien il, il dit euh, ne montrer que euh, le relevé euh, ici. Donc, on a, on a ça pour tous les, les relevés de la table. Et à nouveau, on a un bouton d'export en XML. Donc, si je reviens un petit peu en arrière, pour revenir à cette page avec nos différents onglets. Donc, on a un onglet de composition qui, bon, dans le cas présent, n'est pas renseigné, mais dans lequel on devrait avoir normalement une liste des taxons présents dans les relevés euh, stockés dans la base de données. L'onglet... MAPA, c'est carte, c'était euh, l'onglet sur lequel on était arrivé au début de, de la recherche et puis euh, des options qui doivent être des options de recherche avancée que je n'ai pas trop testé euh, que je ne présenterai pas euh, maintenant donc si on revient euh, à la base du site qu'on retourne Végétation, je vais montrer à présent les outils de recherche euh, par grille UTM donc là il nous charge une carte il vient un plugin Java dans le navigateur internet, donc il faut autoriser l'exécution du plugin Java. C'est un peu. c'est trois ou plus euh, fenêtres, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Et donc là, on a une carte d'Espagne avec la miniature ici. Voilà, on peut se déplacer dedans et on peut cliquer euh, sur voilà, une, une grille UTM. Et donc ici en bas on a un bouton Bouscar à nouveau à chercher et donc il donne comme résultat la liste de tous les syntaxons euh, qui sont répertoriés dans la base de données pour euh, cette grille UTM. Euh, donc euh, voilà un petit peu. Euh, donc si je clique là par exemple sur le, le syntaxon euh, Linobienis sinusuretum cristati, il me donne une liste euh, des ouvrages. Euh, disponibles pour, euh, qui contiennent des relevés pour le syntaxon sélectionné dans la grille sélectionnée. Donc ici, dans ce cas-là, il n'y en a qu'un seul. C'est euh, le même principe que ce qu'on a présenté euh, avant. Voilà un petit peu, euh, c'était une présentation rapide du, du CIVIM, donc, euh, un site qui a été créé à partir des outils Bivgana. Je présenterai les outils Bivgana dans d'autres vidéos. Merci.